Donc, je fais cette essaye pour Michel Bastien, qui m'a demandé cela depuis un petit moment, donc je vais essayer encore réessayer aujourd'hui. Donc pour Michel Bastien, qui voudrait rentrer en contact avec son épouse Marcel, né le 27 du 1 1952 et décédé le 15 du 2 2008. Donc, Marcel, c'est votre mari qui vous appelle. Auriez-vous un message pour votre mari, s'il vous plaît Merci. Oui. Harry voudrait savoir si vous allez bien. <rire> Auriez-vous un message à lui délivrer, s'il vous plaît, Marcel je vous remercie. Pouvez-vous me dire avec qui vous êtes, s'il vous plaît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 Pouvez-vous lui donner un indice pour qu'il puisse vous reconnaître que c'est bien vous qui lui répondez. Merci de vos réponses Je vais lui transmettre ce que je crois comprendre. Merci si vous lui avez répondu, car il attend depuis un petit moment. Donc je remercie mes guides et je remercie tout là-haut, je remercie Dieu bien sûr. Je vais écouter.